Alors, donc bah, je vais me présenter, euh, donc, euh, Marianne Chargois, je suis travailleuse du sexe depuis plus de 15 ans euh, maintenant. Euh, je suis euh, militante pour les droits des travailleurs du sexe, en passant plutôt par euh, l'endroit des, des représentations. Euh, je suis aussi euh, performeuse et je, je fais des vidéos euh, de temps en temps. Voilà. Moi, j'ai commencé euh, le travail du sexe et, euh, et une carrière artistique de façon, euh, de façon parallèle. C'est-à-dire que d'un côté, j'exerçais le, le travail sexuel euh, pour pouvoir vivre, et de l'autre, je prenais des cours, j'ai travaillé sur des spectacles, j'avais euh, des, des systèmes de, de, de tournées, de spectacles, etc. Et euh, en fait, assez rapidement, l'endroit du travail du sexe et l'endroit artistique de la représentation, de la performance et du, du discours qu'on peut mettre dans les représentations euh, ont commencé à se rejoindre. Donc notamment dans le travail que je faisais avec euh, la chorégraphe Gaëlle Bourges, euh, ensuite euh, avec euh, Mathieu Hockmiller. Euh, et donc... Euh, dans, ce, dans cette rencontre, en fait, entre le travail sexuel et le travail scénique, il y a quelque chose qui est devenu euh, évident et urgent pour moi, en fait, dans le fait qu'il euh, fallait prendre ces espaces, en fait, et que moi, je n'étais souvent pas à l'aise dans, dans les imaginaires qui circulent dans, dans le monde culturel dans le monde artistique, et que j'avais vraiment beaucoup de plaisir et beaucoup de satisfaction quand parfois on, on arrivait à, à créer des brèches et à glisser d'autres des, des, discours, d'autres représentations. Euh, et puis qu'en l'occurrence, moi je, je le faisais depuis des endroits euh, quand même très, très liés à moi et à mon biographique. Et donc il y avait vraiment un, comme une forme de... De jubilation aussi, presque un peu euh, euh, enfantine, de ouais, putain, on l'a on fait, quoi. On a, on a réussi à, à, glisser, euh, euh, à glisser notre chat en gros plan, euh, là, sur cette scène contemporaine. Euh, on a mis euh, plein de putes sur le plateau. Euh, voilà, donc il y avait euh, quelque chose de très joyeux euh, aussi. Et puis, euh, j'ai rencontré le, euh, le monde du post-porn, des, des pornographies alternatives, notamment avec le Bruxelles Porn Film Festival. Euh, avec Mathieu Miller, on a fait pour la première fois le festival explicite donc qui était euh, euh, à, à Montpellier, au Centre Dramatique, à l'époque où Rodrigo Garcia le dirigeait. Et donc, était un festival euh, entièrement dédié aux expressions du sexuel. Et donc, avec des représentations euh, pornographiques, queer, mais donc avec aussi euh, évidemment euh, beaucoup de choses liées au travail du sexe. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai travaillé aussi sur d'autres euh, festivals, dont le What the Fuck Fest à Paris, donc euh, entièrement dédié aux au pornographies queer. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, il faut qu'on fasse un, un festival sur le travail du sexe avec des représentations des travailleurs travailleuses du sexe et ça m'a ça m'a paru vraiment comme euh, comme une nécessité en fait et puis que euh, que c'était euh, que ça allait être absolument euh, passionnant quoi euh, et donc c'est comme ça que j'ai commencé à à réfléchir et à m'atteler à, à ce projet moi j'étais devenue militante euh, très active euh, au Stras aussi à, à ce moment-là et donc euh, j'ai rencontré euh, par ce biais euh, l'Open Society Foundation qui est une fondation privée, qui est une des seules euh, fondations privées qui finance les luttes des travailleuses du sexe au niveau international. Et euh, il se trouve que cette fondation a lancé un appel à projet qui s'appelait qui, qui « Changing narratives about sex work ». Et donc avec cet angle qui était celui spécifiquement que, que je voulais saisir, qui était de travailler sur les imaginaires sociaux concernant les travailleuses du sexe, parce que ces imaginaires sociaux, ils ont un impact direct sur, euh, sur nos vies, en fait. Parce que ce sont ces, euh, ces, ces stéréotypes, ces représentations, qui nourrissent en fait les pensées du législatif, les pensées abolitionnistes, et là, en l'occurrence, les pensées selon lesquelles les travailleuses du sexe sont des, des personnes toujours... Euh, vulnérables, euh, euh, victimes de violences, de, violence, de proxénètes, et qu'il faut à tout prix sauver, euh, que ça soit euh, une salvation par l'amour, euh, une salvation par la normalisation, une salvation euh, par, euh, par un travail respectable, ou même des formes de salvation par euh, des gratifications selon lesquelles on reconnaît que, oh là là, oui vraiment, la vie ne t'a pas fait de cadeau. Euh, « Tu as reçu toute la merde du, du monde sur, sur la tronche. » Et moi, ce qui m'intéresse, euh, c'est que euh, dans le snap, mais aussi dans les, dans les narrations des travailleuses du sexe, c'est que ce ne sont jamais celles-ci, en fait. C'est que même quand on parle des endroits euh, difficiles, des endroits de violence, euh, des, euh, de tout ce qu'on subit au niveau structurel, au niveau politique, euh, quand ce sont des, des représentations et des discours qui viennent de notre part sur, sur ces sujets, ce n'est jamais depuis les, les endroits d'impuissance. C'est toujours depuis des endroits d'analyse euh, critique, structurelle, qui, euh, qui viennent comprendre en fait comment, euh, comment les choses s'agencent, se construisent et viennent créer différents endroits de, euh, de pression et de compression dans, dans nos vies. Euh, mais c'est jamais sur, de, depuis des endroits de, de victimisation euh, ou d'impuissance, ou, euh, euh, ou ni même de, de recherche de, de, de, de salvation ou d'attente. On n'est jamais dans des positions d'attente en fait. Nous sommes systématiquement dans des positions actives où euh, on, on explique aussi ce dont on a besoin, on est capable de le dire et de l'analyser. Euh, on est capable de voir quels sont les ressorts et les mécanismes en fait, qui créent les systèmes d'exclusion euh, dans lesquels euh, nous sommes prises. Et on est porteuse de solutions. On est porteuse vraiment de, de beaucoup de, de résistance et aussi de joie. Euh, voilà, c'est vraiment ces, ces choses-là en fait, que je voulais euh, euh, pouvoir montrer en créant un événement dédié. Au discours et aux représentations des, des travailleuses du sexe. Ce qui est vraiment caractéristique du festival SNAP, c'est que euh, ce n'est pas, pas un festival où on vient juste voir une, une programmation. Euh, ce n'est pas un festival qui, euh, qui, qui s'intéresse euh, uniquement à des œuvres qui sont produites et on va montrer une accumulation euh, d'œuvres faites par des profils variés de, de travailleuses du sexe. C'est vraiment un endroit qui se veut un, un processus en fait. Et que ce qui est important, ce n'est pas tant les œuvres qui sont montrées, même si c'est absolument passionnant, et puis que ce qui, est, ce qui est créé depuis des perspectives travailleuses du sexe, c'est euh, vraiment des, des œuvres très riches et des, vraiment des, des constructions de contre-culture avec des, euh, une ingéniosité aussi de de forme esthétique, de, euh, euh, de façon d'audace de, aussi euh, à contourner le fait qu'on n'a pas forcément de compétences techniques, où il y a des personnes qui se positionnent comme artistes, d'autres pas du tout. Mais en fait, on s'en fiche. Euh, et ce, qui est, ce qui est important, c'est qu'il y a cet endroit d'autorisation où, ben voilà, moi, en tant que travailleuse du sexe, euh, j'ai envie de montrer tel type d'image ou tel type de discours et je prends cette autorisation. Et j'ai un espace qui m'est dédié pour ça et on le fait collectivement. Euh, et ça, c'est euh, puissant euh, et c'est important de le faire. Et ça change le monde, euh, vraiment. je crois vraiment à cette, euh, à cette trace euh, qu'on laisse, euh, qu laisse dans le monde, qu'on qu laisse dans l'espace à travers ces espèces de micro-espaces temporels euh, qu'on crée de force euh, pendant, euh, pendant un festival comme ça de, euh, de trois jours. Euh, mais c'est aussi euh, des moments... Euh, le SNAP, pour moi, c'est vraiment un endroit processus aussi dans le fait que, euh, par exemple, entre le premier SNAP et le deuxième SNAP, il y a beaucoup, beaucoup de représentations euh, qui ont été créées euh, entre-temps. C'est-à-dire que sur le premier snap, c'était un peu difficile, enfin, il fallait vraiment aller chercher loin, euh, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de, de, de propositions, ou, euh, il n'y avait pas l'ampleur, en fait, que là, euh, je vois donc, euh, quatre ans après, euh, en réalité. Et donc, de créer euh, un premier événement comme ça, euh, totalement inédit, euh, fait que ça crée, euh, ça crée un mouvement et ça crée une prolifération et euh, ça crée une, une boucle, en fait, et, euh, et moi, c'est ce mouvement-là qui m'intéresse. Euh, et aussi, euh, voilà, parce que le SNAP, euh, pourquoi aussi le nom de, de ce festival Donc évidemment, il y a l'acronyme euh, voilà, qu'on a construit autour, euh, Sex Workers, uh, Narratives, Arts and Politics, mais ça vient aussi euh, du féministe SNAP, euh, théorisé par euh, Sarah Ahmed, et qui euh, voilà qui utilise le le snap donc snap c'est le c'est en anglais c'est le craquement c'est euh, c'est le bruit en fait que produit une brindille qu'on va qu'on va tordre pendant longtemps ça se tord ça se tord ça se tord et à un moment ça pète euh, ça craque et elle prend en fait cette cette comparaison pour expliquer de quelle façon au niveau féministe, mais qui s'applique à l'endroit minoritaire, hein, de, façon, de façon plus large, de quelle façon on va euh, endurer, euh, que ce soit individuellement, au niveau euh, collectif, sur certains groupes marginalisés, etc., des systèmes d'oppression, des systèmes de, de discrimination, euh, et que ça, ça peut durer vraiment longtemps, très longtemps, on le sait, on, on le voit, on fait comme on peut euh, avec ça, mais il n'y a pas vraiment encore de passage à l'action. Mais voilà, et ça se passe pendant longtemps. Et il y a un moment où ça, où cette situation, en fait, d'infériorisation, euh, euh, d'objectivisation, euh, d'infériorisation euh, euh, euh, permanente, en fait, ça devient insupportable. Et là, euh, on passe à l'action, en fait. Il y a un moment de rupture qui se produit, euh, il y a un moment, et ce moment devient un mouvement. Euh, voilà, Et ça, c'est hyper important, de se dire qu'on on crée des moments, et que ces moments créent des mouvements, des mouvements collectifs, des mouvements politiques, et des mouvements d'émancipation. Et euh, voilà, donc dans ce sens-là, le, le SNAP euh, euh, se, se positionne euh, vraiment comme cet endroit de... Euh, de rupture et de mouvement euh, collectif. Et c'est encore aussi un, un mouvement, un, un endroit processus parce que euh, pour le Snap, on est aussi dans une dynamique à chaque fois euh, de créer des représentations spécifiquement pour l'événement. Donc c'est pas uniquement bon ben on lance un appel à projet ou on prospecte dans des choses déjà existantes. Euh, Qu'est-ce qui existe comme euh, comme film, comme performance? Mm. Euh, comme livres, etc., euh, qui existent, faits par des travailleurs des travailleuses du sexe. Euh, parce qu'en fait, sinon, il y a trop de profils, en fait, de, de travailleurs du sexe qui sont manquants. Euh, donc, euh, on, on fait en sorte, à chaque fois, de travailler, de faire la. de rechercher, de, de faire des tournées, de, de créer de différentes façons euh, des rencontres avec d'autres travailleuses, travailleuses du sexe euh, qui n'ont pas forcément. Euh, L'envie ou la capacité, euh, en termes de temps, en termes de ressources, etc., de créer des, des discours ou des représentations depuis leur perspective, depuis leurs endroits de vie, pour parler de leurs conditions de travail, de leur parcours de migration ou de, euh, euh, de, de handicap, euh, ou de. Voilà. De... Donc, euh, pour que euh, des profils aussi plus, plus précaires et plus vulnérables de travailleuses du sexe qu'on voit, euh, euh, voilà, qu voit moins souvent sur les réseaux sociaux qu'on voit euh, moins souvent dans les événements euh, existants dans les événements queer euh, on va créer euh, des, euh, des collaborations euh, spécifiques euh, voilà donc euh, à, par exemple à chaque festival, euh, moi et, et d'autres, une petite équipe du Snap, on se met au service euh, de, de, tra de travailleuses du sexe pour créer une performance, par exemple. Euh, ou pour créer euh, un journal intime, euh, créé depuis voilà, un profil de travail du sexe qui va bosser euh, en vitrine, euh, qui, a, euh, qui a 70 ans. Euh, voilà, donc on va créer différents euh, dispositifs pour euh, donner ces visibilités-là. Dans ce cheminement, on voit bien, euh, je suis passée de, de quelque chose où j'ai créé, moi, euh, des représentations depuis mon vécu de travailleuse du sexe, euh, vraiment dans une volonté de, de restaurer des images manquantes, euh, et depuis un endroit plus personnel, à euh, quelque chose où j'ai euh, collaboré avec d'autres travailleuses du sexe pour me mettre au, euh, à leur service euh, pour restaurer euh, encore d'autres images manquantes qui me concernaient euh, moins mon biographique personnel à moi, mais euh, d'autres profils de, de collègues, de travailleuses du sexe, euh, notamment avec, le, par exemple, le documentaire Empower que, que j'ai fait ou des traits de, de performance avec des, des travailleuses du sexe migrantes que, que, que j'ai fait après. Euh, et donc, dans cette, euh, dans cette euh, Évolution et circulation, c'est paru euh, évident, euh, logique, de, de créer un événement qui puisse montrer euh, ces diversités de représentation. Et alors là, maintenant, euh, moi, ce qui m'anime <rire> très fort est que, euh, euh, et qui me semblerait essentiel pour continuer cette... Euh, cette longue effraction comme ça dans le, euh, dans le monde des représentations, dans le monde politique et social des putes qui, euh, euh, qui viennent faire une déferlante et qui prennent leur place, euh, ça serait de pouvoir aller maintenant à l'endroit de la production, euh, voilà, de, de pouvoir euh, trouver des, des, des fonctionnements pour lever des fonds, pour, pour, pour pour créer euh, une dynamique où, au-delà du festival, euh, on peut nous devenir producteurs, productrices et donc donner des bourses à des travailleuses du sexe pour différents projets, pour qu'elles puissent créer euh, ces représentations. Et donc du coup, de, euh, de continuer en fait, ce, ce, ce grand travail de, de production euh, des images pour changer euh, les imaginaires pour aller plus loin euh, dedans, dans tout ce travail. Et puis, euh, ce que j'aimerais aussi, euh, ça serait avoir un lieu, du coup créer un lieu. Et donc de ne pas être juste un espace euh, temporaire euh, euh, voilà, euh, de, de, de quelques jours où on fait ce festival, mais d'avoir un espace permanent euh, qui permette d'avoir euh, des, des espaces de monstration à l'année, de pouvoir faire des, des programmations, de pouvoir faire euh, des accueils, pourquoi pas des résidences, euh, un lieu qui permette aussi d'avoir de, euh, des archives euh, voilà, de, tout, de toutes ces œuvres putes. Euh, voilà, donc un espace de production pute et un espace euh, permanent d'accueil des représentations des archives et des imaginaires putes. Voilà, ça me paraît un futur tout à fait Sain, enthousiasmant euh, et logique. En toute simplicité <rire> Là, euh, sur, le, sur, sur le festival SNAP euh, 2022, on a vraiment fait un, un gros travail pour euh, filmer et photographier euh, la totalité de l'événement. Euh, dans l'idée vraiment de pouvoir euh, archiver ce qui, euh, ce qui se dit, euh, ce qui se montre, toute cette prolifération euh, comme ça très, très joyeuse, euh, très puissante de, de discours et de représentations euh, qui, euh, qui vient se rencontrer et s'animer et se vivre euh, au SNAP. Et c'est vraiment un enjeu euh, essentiel parce que les, euh, les représentations minoritaires sont vraiment celles qui, euh, qui disparaissent en premier et encore plus euh, les représentations euh, putes, parce que euh, on a notamment un, un handicap, peut-être encore plus que, que, que d'autres endroits minoritaires, c'est que la stigmatisation, elle est, elle est si forte euh, envers les travailleuses du sexe que euh, tout le monde reste dans le placard, en fait. Euh, peut-être encore plus que pour, pour les populations green, PD. Euh, trans, il euh, y a un placard très très fort euh, pour les travailleuses du sexe, et donc euh, ça fait qu'on a très peu d'images qui restent, qu'on euh, est obligé euh, de faire très très attention en permanence euh, à ne pas outer euh, sans faire exprès euh, des personnes, donc cette, cette attention permanente fait qu'on enregistre très peu d'images. Euh, et donc là, on a, on a créé quelque chose où on a demandé euh, à toutes les personnes qui performaient ou qui venaient prendre la parole sur scène dans des tables rondes, etc., euh, de prendre leur disposition, enfin, de leur dire, voilà, nous, on est dans la dynamique de tout montrer, de tout, de tout enregistrer. Ce n'est pas un événement euh, que communautaire, au sens, ce n'est pas euh, des rencontres communautaires non mixtes. Euh, le Snap, c'est un événement grand public, hein, parce que l'idée, ce n'est pas de nous convaincre entre nous, mais c'est vraiment d'être visible dans l'espace social. Nous, on veut qu'il y ait de la presse, euh, on veut qu'il y ait des télés, on veut être vu. Euh, donc, euh, dans, ce, euh, dans cette optique-là, les personnes qui participent à la programmation et qui sont visibles euh, sur scène dans les différentes interventions, euh, de vous... Euh, voilà. Faire en sorte de, de vous anonymiser, d'avoir de, euh, de, euh, des maquillages ou des perruques ou des masques. Et, et on peut travailler ensemble évidemment là-dessus. Euh, et, euh, et on peut évidemment donner aussi des indications, encadrer, euh, faire gaffe à certaines choses. Mais que voilà, la volonté, c'est de prendre des images et qu'elles circulent. Euh, voilà, parce que euh, l'idée, c'est pas que euh, l'événement soit juste un moment qui soit... Euh, fort euh, sur l'instant, mais ce qu'il qu puisse laisser des traces euh, pour le futur proche, mais aussi pour les générations futures euh, de, de militantes. Parce que euh, moi, je n'ai pas envie que les, les travailleuses euh, du sexe, dans 20 ans, dans 50 ans, euh, elles se disent, mais il ne s'est pas passé grand-chose. Ce n'est pas vrai, en fait. Il se passe des tonnes de choses. Et, euh, et je vois, moi, là, je suis souvent en souffrance en fait, de ne pas avoir plus d'images de ce qui s'est passé avant. Et on le sait qu'il s'est passé plein de rencontres euh, travailleuses du sexe. Euh, on sait qu'il y a eu beaucoup euh, de, de, de manifestations, euh, même dans les années 70, même avant euh, ce, 1975. Euh, il y a eu des, euh, des mobilisations qui ont eu moins d'ampleur que celle de 1975, mais il y a eu des mobilisations, mais on n'en a aucune trace. On n'en a aucune image. Ou euh, à un moment, par exemple, quand euh, euh, euh, j'avais voulu, quand j'étais au, au Stras j'ai travaillé à un calendrier euh, dont le, la volonté elle était de retracer les luttes euh, travailleuses du sexe euh, et d'avoir un, un calendrier qui était aussi un, un moment de démonstration de, de d'archive de, de nos luttes. Et en fait, c'était très frustrant parce que le peu d'images... Euh, qui ont pu être euh, activés de moments de militance pute, notamment au moment de, de, de la mobilisation de l'Occupation de l'Église Saint-Nésie en 1975, euh, ou d'autres euh, manifestations, dans les rues de Paris, etc. Il n'y avait aucune image qui nous appartenait. Euh, les seules images existantes, c'était euh, des images qui n'étaient pas libres de droit, qui appartenaient euh, à des organes de presse ou à des photographes privés, et donc euh, qu'il a fallu payer. Euh, négocier avec voilà juste un, un usage euh, très précis etc euh, et en fait c'est problématique c'est problématique on n'a pas d'image euh, de, de, de nos mobilisations euh, voilà et donc c'est pour ça que je sais qu'on euh, qu a une attention euh, très euh, portée importante euh, on a une attention à la, à créer des images euh, sur chacun des événements qu'on fait et de pouvoir faire en sorte de faire circuler euh, euh, ces images. Voilà. Donc C'est pour ça que la, la constitution euh, d'archives, par tous les moyens, euh, voilà, à tout prix, même si les images elles sont pourries, même si elles sont abîmées, même si on a de, de la prise d'image à la volée, on pourra toujours en faire euh, quelque chose et elles seront toujours porteuses d'informations pour, euh, voilà, pour la suite collectivement et, et politiquement.